Les SIG calculés à partir du compte de résultat commencent par la marge brute commerciale. Si on ajoute à cette marge brute commerciale la production et que l'on retire les consommations intermédiaires, on obtient la valeur ajoutée produite. Cette valeur ajoutée, majorée des subventions d'exploitation et minorée des impôts et taxes et des charges de personnel, donne l'excédent brut d'exploitation. Cette BE, augmentée des reprises, transferts et autres produits d'exploitation, et diminuer des dotations d'exploitation et des autres charges d'exploitation constitue le résultat d'exploitation. Ce résultat d'exploitation, augmenté ou diminué du résultat financier, va constituer le résultat courant avant impôt. Ce résultat courant avant impôt, après prise en compte du résultat exceptionnel de la participation et de l'impôt sur les bénéfices, aboutira au résultat net comptable. Pour savoir comment interpréter ces soldes intermédiaires de gestion, visionnez nos vidéos complètes.